Bonjour, on va étudier l'anatomie du nerf vague. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Introduction Les origines apparentes et réelles du nerf vague Le trajet et les rapports du nerf vague Ses branches collatérales Ses branches terminales on va aussi détailler l'anatomie fonctionnelle et on va faire une conclusion. Pour introduire, le nerf vague est un nerf mixte, moteur et sensitif. Il comprend en plus des fibres végétatives. Il constitue à lui seul la plus grande partie du parasympathique crânien. Dans son trajet, il est à la fois mixte et végétatif jusqu'au nerf récurrent inclus. Ensuite, il est uniquement végétatif. Il constitue à un certain endroit le nerf vagospinal, son association temporaire avec le nerf spinal, et quand ces nerf s'engage dans le trou dichéré postérieur, ce nerf vagospinal se redivise ensuite en deux branches, l'une médiale ou nerf vague, l'une latérale ou le nerf spinal. Les pathologies des nerfs vague sont variées, qui peuvent aller de bradycardie, myosis, transpiration des extrémités, hyperchalorée, à des malaises vagaux voire syncope. Concernant l'origine apparente du nerf vague, le nerf vague est constitué de 12 à 15 filets qui émergent dans le sillon des nerfs mixtes, en dessous du nerf glossopharyngien. Il forme un tronc qui sort par le trou digéré postérieur. Maintenant, on va parler de l'origine réelle du nerf vague. Il faut noter que les fibres nerveuses du nerf vague dépendent de trois noyaux qui siègent dans le bulbe. On a un noyau moteur, représenté par le tiers moyen de noyau ambigu placé entre les noyaux des nerfs glossopharyngiens et spinal, en dehors du noyau du nerf grand hypoglosse. On l'appelle encore le noyau ventral du nerf vague. Il appartient aux voies efférentes viscérales. On a un noyau sensitif situé au tiers inférieur du noyau du faisceau solitaire, en dessous des noyaux des nerfs intermédiaires de Wehrsberg et spinal, se projette sur l'aile blanche externe, en dedans du noyau sensitif du nerf trigimaux. Il fait partie des voies afférentes viscérales. On a un noyau végétatif ou cardiopneumo-entérique. Se projette sur la fovea inférieure, c'est-à-dire sur l'aile grise, au-dessus des noyaux salivaires supérieurs et inférieurs. Elle est encadrée en dedans par le noyau ambigu et en dehors par le noyau solitaire. Concernant la constitution de vague, chaque filet contient les trois sortes de fibres, sensitifs, motrices et parasympathiques. Il n'existe donc pas de racines séparées possédant une valeur différente. La notion du nerf vagospinal. Il faut savoir que dans la traversée du trou dichéré postérieur, les et espinales fusionnent en un gros tronc qui débouche dans l'espace sous-parotidien postérieur, puis prend un trajet vertical et se divise en une branche médiale, qui est le nerf vague qui passe dans le cou, le thorax, le diaphragme et se termine dans l'abdomen. Une branche latéral, c'est le nerf spinal ou le nerf accessoire, qui est un trajet court avant de se perdre dans les muscles trapèze et sternocléidomastomidien. Concernant le trajet et le rapport des nerfs vagues, on distingue trois segments dans le nerf vague. Un segment intracrânien, un segment pariétale et un segment extracrânien. Le segment intracrânien du nerf vague, l'ifili de ce dernier chemine dans l'étage postéro-inférieur de la base du crâne. Ils sont obliques en dehors et un peu en avant. Et il sort par le trou dichéré postérieur ils sont en rapport avec les artères cérébelleuses inférieures et les artères spinales postérieures concernant le segment pariétal le tronc du nerf vague est à l'origine du ganglion qui est long de 3 à 4 mm et qui est situé sur le bord médial du trou déchiré postérieur, immédiatement avant la jonction du nerf vague avec le nerf spinal. Cependant, le nerf spinal et le nerf vague ont une gain ménagée commune dans le trou déchiré postérieur. Concernant le segment extra du nerf vague, c'est le plus long de toutes les nerfs crâniens puisqu'il descend jusqu'à l'abdomen. Certains filets du nerf vague droit se prolongent jusqu'à la vulve héliocécale et même accompagneraient le gros intestin sur presque toute sa longueur. Les fibres sensitives et motrices sont presque exclusivement réservées au larynx tandis que les fibres végétatives se distribuent à la majeure partie des appareils respiratoires, circulatoires et digestifs. Ainsi, on peut distinguer au nerf vague quatre segments. Un segment cervical, un segment thoracique, un segment diaphragmatique et un segment abdominal. Pour le segment cervical du nerf vague il répond à trois régions. La région rétrostylienne, la région carotidienne et la base du cou. Dans l'espace rétrostylien, à la sortie du trou dichiré postérieur, le nerf vagospinal se sépare en deux branches le nerf vague et le nerf spinal. Le nerf vague présente une masse ganglionnaire verticale et oblique. C'est le ganglion plexiforme, plus grand que le ganglion jugulaire, fait de corps cellulaires de neurones périphériques, sensitifs et végétatifs. Le nerf vague descend dans la gaine du gros vaisseau en arrière de ces derniers. Le nerf spinal est plus antérieur et s'éloigne du nerf vague et prend un trajet oblique en bas, en dehors et en arrière. Il passe en avant ou en arrière de la veine jugulaire interne. Le nerf grand époglose arrive dans la région rétrostylienne plus en dedans. Il croise le ganglion plexiforme. et il crée une courbe autour de l'artère carotide interne. Et du nerf vague et donne des rameaux anastomatiques au ganglion plexiforme. Dans la région carotidienne, le nerf vague prend un trajet vertical. Il entre en rapport en dehors avec la veine jugulaire interne, en dedans avec l'artère carotide interne puis primitive. En arrière, elle est en rapport avec la chaîne sympathique, avec les vertèbres cervicales et les muscles prévertébraux. Il faut noter qu'à la hauteur de la vertèbre C6, où on trouve le tubercule carocidien, le nerf vague va croiser l'artère thyroïdien inférieure. Au niveau de la base du cou, les rapports sont différents à droite et à gauche. À droite, il descend en avant et en dedans vers l'orifice supérieur du thorax. Il croise en X la face latérale de l'artère carotide primitive, puis il passe entre l'artère sous-clavière et le confluent veineux de Pérogouf. Il donne le nerf récurrent qui décrit une crosse sous l'artère sous-clavière. Il laisse en dehors la veine vertébrale, la chaîne sympathique, le tronc thyrobicervicoscapulaire scapulaire et le nerf phrénique. A gauche, le nerf vague est plus en dedans de l'artère sous clavière. Le nerf récurrent passe en dessous de la crosse de l'aorte. En dehors, les rapports sont sensiblement les mêmes. La crosse du canal thoracique passe en arrière du nerf vague. Maintenant, on va passer au segment thoracique du nerf vague. Il faut noter que les rapports ne sont pas les mêmes à droite et à gauche. À droite, le nerf vague est en rapport en dedans la face latérale de la trachée et le bord de l'œsophage. En dehors, on trouve la face médiale du poumon et la crosse de la veine grande azigose. En avant, on trouve la face postérieure du tronc veineux brachiocéphalique droit et le bord postérieur du tronc artériel brachiocéphalique. En arrière, on trouve le ligament interploral de morceaux, les artères intercostales droites et la grande veine azigos. À gauche, on trouve en dedans la face médiale de l'artère carotide primitive, on trouve la crosse de l'aorte et le bord gauche de l'œsophage. En dehors, on trouve la face médiale du poumon gauche. En avant, on trouve le tronc vénébrachiocéphalique gauche et le pédicule pulmonaire gauche et le péricarde. En arrière, on trouve le ligament interpleural, l'aorte thoracique, l'œsophage et le canal thoracique. Concernant le segment diaphragmatique du nerf vague, il amène le nerf vague dans son dernier segment. Le nerf vague droit est en arrière de l'œsophage, comme vous voyez à ce niveau, le nerf vague gauche est en avant de l'œsophage. Maintenant, on va passer au segment abdominal du nerf vague. Le nerf vague gauche, il va devenir antérieur. Il va descendre le long de la face antérieure du segment abdominal de l'œsophage, à la hauteur du bord droit du cardia et s'épanouit en des terminant. terminaux. Destiné à la face antérieure de l'estomac, ce sont les nerfs gastriques antérieurs. Le nerf vague droit, avant sa bifurcation finale, il va donner le nerf postérieur de la petite courbure qui va se terminer par les nerfs gastriques postérieurs. Le nerf vague droit descend contre la paroi postérieure de l'œsophage et se bifurque au niveau du cardia en deux branches droite et gauche. La branche droite se jette dans le pôle médial du ganglion semi-linaire droit, qui par son pôle latéral reçoit le nerf grand splanchnique droit. Ce ganglion reçoit également des rameaux du nerf phrénique droit. Cette anastomose de fibres au niveau du ganglion semillénaire forme l'anse mémorable de Würzburg. La branche gauche se termine sur le pôle médial du ganglion semillénaire gauche et réunit au nerf splanchnique et phrénique. Elle forme l'anse nerveuse de la vastine. Ces deux anses nerveuses sont à l'origine du plexus solaire. Concernant les branches collatérales du nerf vague, elles sont au nombre de 17 au 18 et n'ont pas toutes la même signification car il existe des rameaux anastomotiques et des branches viscérales. Pour les branches collatérales, le nerf vague contracte des anastomoses avec le nerf facial par l'intermédiaire du rameau jugulaire, avec aussi le nerf glossopharyngien entre le ganglion jugulaire et le ganglion dendrèche ou le ganglion inférieur du nerf glossopharyngien. Cette anastomose directe entre les deux et se trouve dans l'espace rétrostylien. Il s'anastomose aussi avec le nerf grand hypoglosse. En réalité, c'est un véritable accolement à la face postérieure du ganglion plexiforme. Il s'anastomose aussi avec le sympathique cervical. Il existe une anastomose entre le ganglion plexiforme du nerf vague et le ganglion cervical supérieur d'une part une anastomose variable avec le ganglion cervical inférieur au stellaire du sympathique d'autre part. Le nerf vague opposé aussi s'anastomose avec le nerf vague par l'intermédiaire du plexus périosophagien. Concernant les branches viscérales, on distingue quatre groupes de branches nerveuses destinées aux viscères du cou, du thorax et de l'abdomen. On a le groupe des branches du carrefour aérodigestif, notamment le nerf pharyngien, le nerf laryngé supérieur et le nerf laryngé inférieur. On a le groupe des branches cardiaques, notamment le nerf cardiaque supérieur, le nerf cardiaque Inférieurs. On a aussi le groupe des branches respiratoires, notamment les nerfs trachiaux, les nerfs pulmonaires antérieurs et les nerfs broncopulmonaires. Concernant le groupe des branches digestives, on a les nerfs oesophagiens, les nerfs hépatiques, les nerfs gastriques antérieurs et postérieurs, les nerfs Pancréatique et splénique et les branches diodénales, intestinales, coliques et splanchniques. Maintenant, on va parler des branches destinées au carrefour aérodigestif. On va parler du ramon pharyngien. C'est un filet qui se détache du ganglion plexiforme se divise très vite en deux branches qui croisent l'artère carotide interne et vont à la paroi latérale du pharynx. On a la branche supérieure qui forme le plexus supérieur du pharynx avec les branches du sympathique lunaire glossopharyngien. La branche inférieure forme le plexus inférieur du pharynx, avec des branches du sympathique seul. Toujours dans le groupe des branches destinées au carrefour aérodigestif, on va parler maintenant du nerf laryngie supérieur. Il vient du pôle inférieur du ganglion plexiforme, il se dirige en bas, en dedans et en avant il croise la face postérieure de l'artère carotide interne pour se plaquer contre le muscle constricteur moyen du pharynx. Et donc, il est donc collatéral variable, des filets pour le plexus pharyngien, des filets pour le corpuscule rétrocarotidien et des rameaux pour le plexus laryngé de Hallel. Le nerf se divise ensuite en deux branches terminales, en arrière de la pointe de la grande corne de l'os 8. une branche supérieure et une branche inférieure. Maintenant, on va parler du nerf laryngé supérieur, notamment de sa branche supérieure. C'est une branche qui est horizontale, qui perfore la membrane et pénètre à l'intérieur du larynx. Il donne des rameaux antérieurs ascendants pour la muqueuse de l'épiglotte et de la base de la langue et des rameaux postérieurs descendants pour la muqueuse du larynx située au-dessus de la région glottique, en particulier la muqueuse de la corde vocale supérieure. Il donne en particulier un rameau postérieur. Qui va s'anastomoser avec un rameau du nerf récurrent, formant ainsi l'anse de Galien. Maintenant, on va parler de la branche inférieure du nerf laryngé supérieur. Et dans l'insertion du muscle constricteur inférieur du pharynx sur le cartilage thyroïde, il se dirige. En avant et perfore le muscle cricothyroïdien, la membrane cricothyroïdien, puis pénètre dans le larynx. Il se distribue à la muqueuse glottique et donne également des rameaux collatéraux au muscle constricteur inférieur et au muscle cricothyroïdien. Maintenant, on va parler du nerf laryngé inférieur ou et prend son origine soit sous la crosse de la l'aorte, à gauche ou sous l'artère, sous clavière, à droite. Elle remonte verticalement vers le larynx. Concernant ses rapports, il entre en rapport en dedans avec la trachée, en dehors, avec la glande thyroïde et la glande parathyroïde. En avant, il est en rapport avec le ligament latéral de Gruber. Au cours de son trajet, le nerf récurrent dont des branches collatérales se sont. Le nerf cardiaque moyen un rameau anastomatique pour le ganglion cervical inférieur du sympathique, des rameaux oesophagiens, des rameaux trachiaux, une anastomose inconstante avec le nerf cardiaque supérieur du sympathique, un rameau pour le muscle constricteur inférieur du pharynx, un rameau pour le lobe latéral du corps thyroïde. Concernant les branches destinées au cœur, on a les nerfs cardiaques supérieurs. Ils sont au nombre d'un à trois et se séparent du nerf vague dans la région carotidienne. ils passent en dehors de l'artère carotide interne, puis primitive, puis en avant du trombre céphalique artériel. À droite, ou de la crosse de l'aorte à gauche, et se termine dans le plexus cardiaque. On a les nerfs cardiaques inférieurs, ils naissent en dessous du nerf récurrent, souvent accolés au nerf cardiaque moyen, détaché du nerf récurrent, et se termine dans le plexus cardiaque. Concernant le groupe des branches respiratoires, on a les nerfs tracheaux, Ils sont très variables. Ils n'existeraient que à droite. À gauche, ils viendraient du nerf récurrent. On a les nerfs pulmonaires antérieurs. L'or origine au-dessus du pédicule pulmonaire, dont ils suivent la face antérieure, et ce se divise en petits rameaux terminants sur le île du poumon et en avant du pédicule. On a les nerfs bronchopulmonaires. Ce nerf l'ont la face postérieure de la branche gauche et constitue un plexus dont les rameaux efférents pénètrent dans le île du poumon. Concernant les nerfs. Didier au système digestif, on a les nerfs oesophagiens qui sont des filets très variables placés au-dessus et en dessous des branches et qui atteignent l'osophage thoracique de chaque côté. On a aussi les nerfs hépatiques au nombre de 3 ou 4. Ils se détachent seulement du nerf vague gauche dont ils se séparent au niveau du bord droit du cardiaque. Ils s'engagent entre les feuillettes du petit épiplan et pénètrent dans le hile du foie. On a les nerfs gastriques postérieurs. Ils naissent du nerf vague droit avant sa bifurcation et sont au nombre de 4 ou 5, apparaissent à partir du bord droit du cardia, étagés à la face postérieure de l'estomac et ils se dispersent sans former de plexus ni atteindre le pylore. On a les nerfs gastriques antérieurs, qui sont des branches du nerf vague gauche. Et on a des branches pour la rate, le pancréas, les intestins grêles, le coulant et le rectum. Pour les branches terminales, on a le nerf vague Droit, un peu plus bas que le cardia et en arrière, le nerf vague droit se bifurque en deux branches, une branche droite et une branche gauche, qui se jettent sur le pôle médial des ganglions semi-lunaires. Ces deux branches donnent des rameaux nerveux médiens et paramédiens qui vont se ramifier dans les maillets du plexus solaire. Le plexus solaire s'organise autour de trois paires de ganglions nerveux, les ganglions sous-millénaires, les ganglions mésentériques et les ganglions aortico aorticorénales. Pour le nerf vague gauche, le nerf vague gauche se divise en cinq ou six rameaux à la hauteur du bord droit du cardia et un peu en avant. Ces nerfs plaqués à la face antérieure de l'estomac ne forment pas de plexus et n'atteignent pas le pylore. Ce sont les nerfs gastriques antérieurs. Concernant la fonction du nerf vague, on a une fonction motrice, une fonction sensitive et une fonction autonome. Pour la fonction motrice, elle est très variée et elle concerne la phonation par l'énervation du muscle au niveau du larynx, aussi le temps pharyngien de la déglutition en élevant la voile du palais avec les autres nerfs crâniens dédiés pour cette fonction, et il y a des fonctions viscérales, notamment le ralentissement de la fréquence cardiaque, la constriction des branches et la sécrétion bronchique, les mouvements péristaltiques gastriques et la sécrétion gastrique, aussi, on a la sécrétion d'insuline et des enzymes digestifs au niveau du pancréas. Aussi, le péristaltisme et la sécrétion du grêle et du côlon droit. Et probablement la contraction du des myofibrilis des glandes. Il faut noter que les paralysies du nerf vague, notamment la paralysie bilatérale et centrale et la paralysie périphérique ou inélatérale, il faut savoir que la paralysie bilatérale et centrale est rapidement mortelle. Concernant la paralysie périphérique, tranculaire et unilatérale, il provoque une dysphagie, une dysphonie, un abaissement et une déviation du voile du palais et de l'uvule du même côté de la lésion, qui s'appelle le signe de rideau de vernet. Aussi, on a une dyspnée et une perte de réflexe de baillement. Pour les paralysies centrales, par atteinte des neurofibres corticonicléaires, il entraîne les mêmes syndromes que celle de la paralysie périphérique tronculaire unilatérale, mais du côté contralatéral. Pour les paralysés du nerf laryngé récurrent, la paralysie unilatérale se caractérise essentiellement par une voix bitonale aiguë avec la corde vocale en position intermédiaire. La paralysie bilatérale du nerf laryngé. Récurrent donne une voix étouffée, voilée ou roque, avec des cordes vocales rapprochées. Concernant la fonction sensitive, son territoire sensitif comprend une zone cutanée rétro-auriculaire et le meia acoustique externe, la muqueuse pharynx et de larynx, c'est le point de départ du réflexe tucygène protecteur des voies aérifères. Il faut noter que l'impact de l'anesthésie sur les noyaux du nerf vague entraîne des troubles de la déglutition, pouvant aboutir à un reflux de liquide gastrique dans le conduit trachéobronchique, ou s'appelle le syndrome de Mendelssohn, d'où l'intérêt de l'intubation trachéale. Pour la fonction autonome, le vague assure la motricité des musculistes des organes thoraciques et abdominaux, ainsi que leur sécrétion glandulaire, à l'exception du côlon gauche du rectum. Alors, alors, pour conclure, le nerf vague naît dans le bulbe rachidien, puis il chemine dans le cou, puis le médiastin. Il se termine au niveau du thorax et de l'abdomen, en donnant des rameaux pour l'énervation des organes intrathoraciques et intraabdominaux. Le nerf vague en plus de sa complexité anatomique, elle a une complexité fonctionnelle. Elle reste un nerf crânien vital qui couvre un territoire étendu de l'organisme et joue un rôle important dans le transport des informations motrices, sensitives, sensorielles au sein du système parasympathique. Il constitue la principale énervation du cœur.